Détartrer une bouloire, euh, je pense que c'est la deuxième fois qu'on fait ça, mais c'est bien de préciser encore. C'est parti. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. Lors d'un confinement, on avait parlé d'un détartrage de bouloir. On n'avait pas eu l'occasion de le faire vraiment en, en vrai et je voulais aussi amener quelques précisions par rapport à cette vidéo là. Car je trouve que je n'étais pas assez précis, ayant eu il n'y a pas très longtemps un petit accident chez moi avec la bouloire et tout, j'avais envie un peu de préciser. Alors, on utilise du vinaigre, effectivement, il y a des produits qui peuvent utiliser, mais le vinaigre est assez pratique pour ce genre de choses. Alors nous, la plupart du temps, on a plusieurs types de vinaigre. On utilise quand même assez souvent le vinaigre de, de chez Forever que vous pouvez retrouver, etc. en magasin. C'est du 14%. C'est pas mal fait. Alors il existe, vous le verrez, de plus en plus du vinaigre euh, un peu aromatisé, genre ceci c'est à la pomme. C'est génial pour tout ce qui est vitre et entretien de la cuisine. Je déconseille le vinaigre aromatisé quand vous devez faire chauffer dans une bouloire Moi je trouve que l'odeur reste dans une bouloire Donc quand vous voulez vous faire un petit thé après, ben, je trouve qu'il y a un petit goût qui reste. Donc je préfère le vinaigre qui est vraiment pur, en tout je ne sais pas si on peut dire pur, mais en tout cas euh, comment non aromatisé pour le détartrage de la bouloire. On enlève tout d'abord le filtre. Alors vous voyez, le filtre, il est déjà pas mal plein de calcaire. Voilà. Et ça, effectivement, vous pourriez d'abord, il faut savoir que ce genre de filtre, vous le passez sous l'eau du robinet, ça se nettoie. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup de, plus de choses pour ça. Pas besoin de ça, de le tremper dans le vinaigre. Normalement, voilà, vous passez vos doigts dessus. Il est propre, il n'y a pas de souci. La grosse difficulté, c'est ce qui se trouve à l'intérieur. OK, donc je vais commencer par la vider. OK, on va voir ce qui se trouve dedans et ensuite, je vais vous expliquer le mélange qu'il faut faire pour détartrer ça. C'est parti. Alors, on va déjà enlever tout ce qui se trouve à l'intérieur. On va regarder un peu une bouloire, ce qui peut se trouver dedans. Vous allez voir. Parfois, regardez la couleur de l'eau, regardez ça, Voilà c'est tout le calcaire qui se trouve dedans. Ici, j'ai fait exprès de fermer la bonde, voilà et l'intérieur de la bouloire est à arrangé. Première chose à faire dans ces cas là, oui, vous devez mettre du vinaigre, mais pas du vinaigre pur dedans. OK, donc on met de l'eau tout d'abord à l'intérieur. Et n'essayez pas de ravoir votre bouloir du premier coup à fond. Ça ne sert à rien. On va faire chauffer ça. J'ai eu la question en magasin. Donc moi, j'ai que celui ci aujourd'hui sous la main. Donc je, voilà, je le verse dedans. Je n'en mets pas plus. Pourquoi Si vous mettez trop d'eau, trop de vinaigre, il faut savoir qu'en fait, vous avez vous allez avoir un débordement qui va se créer. Donc vous pourriez avoir, si vous détartrez avec trop de vinaigre ou trop d'eau, à un moment donné, pouf, la bouloire qui se met à débrouder. Donc il faut surveiller son détartrage, c'est très très important. Profitez-en également pour nettoyer ici les bords. Autre chose, on m'a posé la question en magasin, il existe maintenant du vinaigre en gel Oui du vinaigre en gel pour nettoyer, par exemple, des les cuvettes des toilettes. Donc, vous avez du gel plutôt que ce soit un, un, un spray qui part tout de suite. Vous l'avez vraiment en gel. Je déconseille de mettre le gel dans une bouloir. Le gel, c'est bien si vous voulez faire des, des cuvettes de toilettes. C'est vraiment ça l'exemple. Donc, on la met chauffer et on regarde le résultat. Surveillez le détartrage de votre bouloir. On arrive à l'ébullition. Moi, je conseillerais même de laisser un peu s'échapper comme ceci. Hein. Donc, laisser le, cou laisser le, le couvercle ouvert, il n'y a pas de problème. On est à l'ébullition. Surveillez de nouveau. Voilà, on va couper. On va refaire l'opération. On va vider ensemble dans l'évier, comme ça vous voyez toute l'opération complète. Et je vous montre déjà l'intérieur. Je le redis encore une fois, n'essayez pas. Pardon, c'est les vapeurs de vinaigre. N'essayez pas de le ravoir à 100% comme s'il si était neuve. Ça peut fonctionner avec du calcaire à l'intérieur, c'est juste qu'on peut l'enlever. Et ici, vous allez voir qu'en une ou deux fois, ça va suffire. On va vider ça dans l'évier. On va vider le contenu. Je vais doucement, comme ça le calcaire passe aussi dans le bec de sortie. Donc le calcaire s'est fait littéralement dissoudre. Il en reste encore un petit peu dedans. Et on va regarder en fait maintenant l'intérieur de la bouloire. Si vous voyez... Elle est redevenue presque jolie. Donc, l'opération à faire maintenant, c'est tout d'abord rincer. Okay. On rince une première fois comme ceci manuellement. Okay. Et on recommence l'opération une deuxième fois. Des fois, je vais même plus doucement ici et je rentre de l'eau par le bec. Voilà. Et on recommence. Et là, on va vraiment pouvoir voir dans l'évier la quantité de calcaire. Une partie s'est dissoute, évidemment, mais le calcaire qui reste en fait à l'intérieur. L'opération finale, elle est extrêmement simple. On remet de l'eau dedans. Donc on l'a rincé deux fois, voire trois fois. On remet de l'eau dedans. On laisse chauffer. Attention quand de l'eau coule ici. Vérifiez bien pourquoi vous avez le connecteur en dessous. Normalement, très peu d'eau peuvent aller le toucher, mais voilà, bien entretenir pour éviter les accidents de votre bouloir. OK, la bouloir rechauffe. Voilà, testez bien, voir s'il n'y a pas de résidus, évidemment, de vinaigre à l'intérieur. OK, ça a été dilué, ça a été rincé. Il y a très peu de chance. On fait ça quand? Mais vous voyez que ça commence peu à devenir blanc dans le fond, faut pas se dire oh il y a une tache blanche je le fais ça se fait 5 6 fois par an c'est largement suffisant pour une bouloir et effectivement le vinaigre on en parle parce que c'est un produit qui n'est pas cher et qui est extrêmement pratique merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo abonnez-vous à cette chaîne youtube nos autres réseaux sociaux vous les connaissez likez un maximum et à très bientôt pour d'autres vidéos ciao